Salut Eric, euh, la troisième formation que j'ai faite, que j'ai faite au, au début du lockdown, c'était euh, procrastiner. C'était quelque chose que je connais très bien. Euh, et je dois dire je ne l'ai pas fini. Hein. Je ne l'ai pas fini parce que la, les, les premières parts m'ont tellement apporté, si tu veux, ont tellement changé ma façon de, de gérer ma, ma journée, que je suis encore... Euh, si on peut dire, rassasié. J'ai encore suffisamment à faire. Mais, disons, ce qui, a, ce qui pour moi était euh, très important, d'abord, de nouveau, c'est ta façon d'expliquer de, très claire, simple, sans fanfluche. Sans, sans J'avais toujours, euh, bon, là, des, des grandes to-do listes, parce que j'habite... En Italie, j'ai 5 hectares autour de moi, donc je ne m'ennuie pas. Entre la maison dehors et les, les tradings, c'est vraiment souvent très très plein. J'avais toujours ces, ces to-do to list que j'avais avec moi et qui, je réussis à faire des choses. Mais quand je finissais quelque chose, j'étais jamais satisfait en fait, parce que je voyais toujours ce que j'aurais dû faire, ce qui aurait resté. Et... En plus, j'étais à ce niveau-là assez spontané, c'est-à-dire que lorsque je faisais quelque chose, si j'allais, je ne sais pas, tondre l'herbe, et je passais à côté de, de morceaux de bois euh, étalés par terre, je me disais, ah ben il faut que je les ramasse maintenant parce que sinon je vais les oublier. Alors je faisais beaucoup de choses en ayant peur de les oublier. Ce qui fait que je faisais plein de trucs dans la journée, j'étais crevé le soir, mais je n'étais jamais satisfait parce que je voyais toujours... Que... En fait, je n'ai pas fait suffisamment. Et là, je dois dire, ce sont les, les, les grands avantages que j'ai gagnés de, de, de, de la formation euh, contre la procrastina, pro, procrastination. C'est que euh, je fais aussi au début de la semaine, une to-do list euh, très ouverte. Euh, chose que j'aimerais bien faire. Et puis, chaque jour, je décide euh, vraiment qu'est-ce que je fais et ce qui a ce qui a changé vraiment complètement euh, ma perception et ma façon de travailler, c'est euh, que le soir, alors je, je regarde ce que j'ai fait, comment ça marchait, je suis toujours satisfait. Parce que ce que j'avais voulu faire, je l'ai fait, ou je n'ai pas fini, mais je suis resté là. Et en écrivant, alors euh, moi j'utilise... Euh, j'utilise le le comment tu ensemble, le truc de Gogol merde l'agenda de Gogol si tu veux et je, je comme ça je contrôle je contrôle ce que j'ai fait et ce que je dois faire et ça c'est la, la, la première la première ex, ré, expérience positive c'est vraiment d'être satisfait le soir de savoir ce que j'ai fait ça c'est la première chose qui était qui est vraiment qui a, qui, a, qui change vraiment profondément euh, euh, ma façon de, fou, de vivre si tu veux. Et la deuxième chose c'est que je suis beaucoup plus concentré quand je fais quelque chose et bon quand je reprenant l'exemple je vais faire je vais l'herbe je vois les morceaux de bois et bien euh, Soit je dis bon, je fais ça plus tard, ou alors je les écris tout de suite dans mon, dans mon, sur mon cellulaire, si tu veux, euh, pour les écrire ce matin tout de suite et c'est tout. Et donc je, je n'ai plus cette peur parce que je sais ce qui est important, c'est que je finisse d'abord ça, puis on, le, le reste on verra plus tard. Et donc ça m'a me, ça me, ça apporté beaucoup plus de concentration et je suis très satisfait, vraiment. Des, c'est des trucs qui paraissent sous-simples, surtout de la façon dont te les, <rire> les raconte sans flou flou, euh, et qui sont énormes. Ça donne vraiment une grande, euh, une grande importance. Bon. Allez, salut Eric, à la prochaine, et merci.